Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais répondre aujourd'hui à toutes vos questions vous avez énormément de questions sur la formation comment ça se passe euh, toutes ces choses là je vais y répondre entièrement dans cette vidéo déjà il faut savoir que je réponds à peu près à 50 personnes par jour donc je n'en peux plus je passe à peu près 5 6 heures par jour à répondre à des demandes et en général c'est finalement euh, toujours les mêmes questions qui reviennent donc je me suis fait une liste assez complète donc restez vraiment jusqu'à la fin de la vidéo pour voir toutes les questions euh, que euh, vous pourriez vous poser et donc pour voir les réponses euh, que euh, que euh, voilà que je vous donne euh, pour euh, vraiment avoir euh, une idée vraiment générale globale et bien précise finalement de comment se déroule la formation qu'est ce que vous allez voir euh, faire enfin voilà comment ça se passe et puis euh, voilà je réponds à tout donc première question Comment suivre une formation à distance Alors on va pouvoir se dire, à distance, je ne vais rien apprendre, ça va être compliqué pour moi, je n'aurai personne à côté de moi. Comment est-ce que je vais pouvoir apprendre quelque chose Alors déjà, il faut savoir que rien que pour la formation base et perfectionnement, donc à la base c'était une formation juste de base, avec vraiment les bases, là j'ai tellement augmenté euh, le contenu des vidéos, donc des cours en vidéo, euh, que finalement j'ai triplé le volume, donc c'est devenu... Une formation base plus perfectionnement dans une seule formation. Là aussi, des fois, certaines filles me disent « Oui, mais j'ai déjà des bases. Euh, finalement, est-ce que je vais devoir reprendre cette formation ?» La réponse, dans 99% des cas, est « Oui ». Puisqu'en fait, les bases vont représenter une petite... Partie de la formation donc déjà tout ce qui est théorie pratique tout ça des choses assez simples c'est euh, c'est voilà une toute petite partie même pas 30% de la formation et tout le reste ça va être des techniques déjà avancées donc euh, plein de techniques au niveau de la pose chablon au niveau des, des décollements ça c'est encore des choses assez simples, on va dire encore dans la base mais on va aller beaucoup beaucoup plus loin on voit des techniques également de nail art alors pas énormément dans cette formation là puisque ce n'est pas le but de cette formation puisque j'ai une formation vraiment spécifique nail art avec une centaine de nail art. On va pas voir forcément les formes artistiques puisque j'ai également une formation spécifique forme artistique, mais pour accéder à ces formations, du moins pour la deuxième forme artistique, il faut d'abord avoir des bonnes bases. Et souvent le problème, quand vous ne réussissez pas dans ce métier, que vous avez des décollements, que les clientes ne sont pas satisfaites, qu'elles ne viennent pas, c'est parce que vous n'avez pas les bonnes bases. Et vous avez pu suivre trois ou quatre autres formations. Il faut savoir que les formations, il y a à peu près n'importe qui qui peut en faire puisque ce n'est pas bien encadré. Donc le problème, c'est que même si vous avez déjà dépensé beaucoup d'argent dedans et que vous vous dites... Ce serait une perte d'argent, c'est totalement faux, puisque dans cette formation-là, j'ai des élèves qui ont suivi plusieurs formations en centre, dont même euh, une ou deux qui ont suivi six semaines de formation dans un centre, et qui m'ont dit au bout d'une semaine chez moi dans la formation, j'ai appris plus en une semaine grâce à la formation à distance que six semaines en formation en centre. Donc je pense euh, que qu'elle est vraiment essentielle cette formation-là et que vous allez vraiment pouvoir y retrouver euh, tout ce dont vous avez besoin pour réussir puisque je parle en plus de la partie clientèle donc comment avoir des clientes comment les fidéliser également comment ouvrir son entreprise comment gérer son entreprise donc vraiment tout ce qu'on a besoin finalement. Pour réussir dans ce métier l'autre force vraiment de cette formation là c'est qu'on a un groupe privé qui est vraiment très cosmopolite euh, puisque j'ai des élèves du monde entier euh, vraiment de partout du canada d'australie de tahiti de guadeloupe martinique réunion euh, afrique donc plusieurs pays d'afrique euh, bénin gabon enfin un peu partout euh, bien sûr les pays limitrophes de la france euh, suisse belgique euh, luxembourg réunion, euh, par euh, voilà, Luxembourg, euh, Belgique, euh, Suisse, euh, toutes ces choses-là, et donc tous ces pays, et, euh, et donc voilà, peu importe où vous êtes, Finalement, vous pouvez intégrer cette formation et vous pouvez réussir. Euh, ce qui est génial également, c'est que dans ce groupe-là, il est hyper bienveillant. C'est-à-dire que vous ne serez jamais critiqué. Vous, on ne vous dira jamais, écoute, c'est moche, ne fais pas ce métier, arrête là. Au contraire, il y a des filles justement qui sont un peu démotivées parfois parce qu'elles veulent avoir des résultats trop rapides. Et moi, je suis contre ça parce que euh, vous allez réussir, mais c'est pas un sprint, c'est une course d'endurance. C'est-à-dire qu'au bout de un an dans cette formation, ou même six mois vous allez acquérir plus comme si vous aviez fait plusieurs années euh, en travaillant toute seule c'est à dire que comme si vous aviez fait une formation de base ben, au bout des sept jours ou quinze jours ben, vous vous retrouvez seul et du coup après vous allez progresser seul là l'avantage c'est que quotidiennement je suis là pour vous coacher vous encourager vous corriger sur les pauses et surtout euh, je lance des défis je fais des lives voilà, il y a toujours, toujours, toujours du contenu qui va se rajouter. Et bien sûr, donc la correction de vos poses qui est hyper importante puisqu'à chaque pose que vous faites, je corrige, je vous dis ce qu'il y a à refaire. Et donc comme ça, vous allez progresser à chaque pose. Vous n'allez pas avoir justement le problème des clientes qui vont pas revenir finalement puisque les poses ne tiennent pas ou des choses comme ça. Là, on va régler les problèmes rapidement pour que vous puissiez rapidement vous faire une clientèle et ensuite développer votre activité. Je parlais beaucoup hein, pour cette première question, mais je pense que c'était très important d'aborder toutes ces choses-là. Ensuite, comment ça se passe en pratique Alors, très simple, pour s'inscrire, il suffit d'aller sur le site www.yornels-international.com formation ou alors vous allez sur le site, vous cliquez sur le bouton « Formation » et là, vous allez avoir toutes les informations euh, donc concernant les formations. Il y a un bouton sous chaque formation vous allez retrouver des boutons un peu partout. Surtout, cherchez. Faites l'effort de cliquer sur les boutons. Si vous ne faites pas cet effort-là, finalement, vous n'avez rien à faire dans la formation. Donc, souvent, on me demande comment s'inscrire. Je dis, ben, va sur le site, tu vas trouver. Euh, il faut juste chercher un tout petit peu. Il y a des boutons partout. Donc, on clique sur le bouton. On accède aux différents tarifs. Alors, faut savoir que je propose des tarifs de Pâques c'est-à-dire si vous prenez plusieurs formations en même temps, et des tarifs de formation individuelle. Encore une fois, on m'a dit, je ne trouve pas le prix de la formation individuelle. Il faut descendre sur la page. Voilà, c'est des choses toutes simples, mais faites-le, faites l'effort -le, faites de chercher. Parce que moi, je passe énormément de temps à vous répondre en individuel, et c'est du temps que je ne passe pas avec mes élèves, que je ne passe pas avec ma famille. Et pour moi, c'est mes priorités. C'est mes élèves, ma famille, je dirais ma famille en premier, mais mes élèves, j'y pense tous les jours, je suis tous les jours avec elles. Je les encourage, je les coach, je les motive et c'est ma raison de me lever chaque matin. Et c'est le voilà, c'est ce qui fait que j'ai tout le temps le sourire. Donc surtout, faites un effort pour essayer de chercher un petit peu plus loin. Donc euh, si vous voulez euh, donc accéder à beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu au niveau des formations, je vous conseille vraiment le pack de plusieurs formations, ce qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Si vous manquez un peu de confiance en vous, je vais proposer très prochainement un pack contenant donc la formation de base, donc base plus perfectionnement, une formation Instagram pour voilà booster finalement votre publicité et tout ça. Et en plus de ça, la formation confiance en soi et succès que je vais rajouter dans ce pack-là. Et je pense que c'est vraiment... Cette chose-là qui va faire que vous allez réussir encore plus rapidement, puisqu'en fait, vous allez travailler sur vos peurs, vos blocages, tout ce qui fait que vous ne réussissez pas actuellement. Vous allez être plus pleine de gratitude. Vous allez travailler sur votre image, vous allez travailler votre branding. Donc, le branding, c'est... Euh, voilà, tout ça, on en parlera dans la formation. Je ne vais pas m'étendre ici. Euh, et c'est des choses qui vont faire que vous allez avoir des déclics pour réussir. Ré, euh, pour réussir beaucoup plus rapidement. Désolée, je parle un peu trop vite. Euh, donc, comment s'inscrire très facilement On va sur le site, on clique sur le bouton, on sélectionne la formation ou le pack de formation qu'on souhaite, on descend sur la page, faut pas oublier de descendre, on arrive donc aux informations, donc nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, voilà, tout, toutes les choses normales pour s'inscrire et on choisit donc le mode de règlement, soit par Stripe. Euh, donc Stripe, c'est un paiement carte, tout simplement. Hein, le Stripe, c'est un, un site hyper sécurisé. Donc c'est ce qui est, qui est le plus utilisé pour les règlements par carte, carte bleue, euh, ou par Paypal. Voilà, les deux sont sécurisés. À savoir que si vous passez par Stripe, donc par carte, euh, s'il y a des modifications de carte à faire ou de choses comme ça, ce sera peut-être plus facile pour moi de les faire de mon côté. Mais après, vous, vous pourrez faire, que vous choisissez l'un ou l'autre, pourrez faire les modifications le moment venu, il n'y a pas de problème. Euh, donc Après, vous pouvez également choisir le paiement en plusieurs fois. Donc Vous pouvez choisir de payer la formation en une fois ou en plusieurs fois. l'appareil c'est un bouton à cocher, tout simplement. C'est hyper simple. J'ai vraiment fait en sorte que ce soit ultra simple. Ensuite, si vous choisissez un règlement en plusieurs fois, finalement, tout se fera de manière automatique. Alors, ne me dites pas à moi Nathalie, qu'est-ce que je dois faire Est-ce que euh, chaque mois, je vais remettre Non, il n'y a rien à faire. C'est hyper simple. Vous rentrez la carte une seule fois et tous les 30 jours euh, le prélèvement se fait. Alors si par exemple on est un mois avec 31 jours il se peut que euh, ce soit prélevé le premier si vous vous êtes inscrit le premier et que le deuxième versement se fasse le 30. Donc c'est-à-dire dans le même mois. Si c'est quelque chose qui vous pose un problème on peut décaler la date c'est-à-dire que... Par exemple, le premier mois, vous vous inscrivez le premier euh, du, du mois. Eh bien, euh, le mois d'après, je pourrais décaler cette date, par exemple, au 4 ou au 5, si ça vous arrange mieux comme ça. Il faut savoir, du coup, que chaque mois, bah, ça décalera peut-être d'un jour sur les mois à 31 jours. Pareil, les gens ont des fois un petit peu de mal à comprendre, mais pourquoi c'est pas à une date précise Tout simplement, puisque je ne peux pas le faire, il faut que ce soit tous les 30 jours. Voilà, tout simplement. Euh... Donc que contient la formation Alors j'ai sur le site internet fait le listing complet euh, du contenu des formations. Il faut savoir que ce contenu là va constamment être amélioré, va être euh, enrichi puisque je rajoute des vidéos à la demande de mes élèves. Si mes élèves pensent qu'il y a des choses à rajouter dedans, en, en, voilà, en lien direct avec ce niveau de formation là je le fais, par contre si on me dit écoute Nathalie fais moi une vidéo sur les formes artistiques alors que la personne est inscrite dans la formation de base, je ne le ferai pas tout simplement puisque euh, ce n'est pas la formation adaptée pour ce contenu. Mais si le contenu est adapté, bien sûr, je fais les vidéos en conséquence et j'essaye de le faire assez rapidement et de rajouter le contenu rapidement. Idem pour les lives, je pose toujours la question à mes élèves « Qu'avez-vous envie de voir »« Qu'est-ce qui est vraiment votre problématique en ce moment ?» Et donc, je fais le live par rapport à ça sur le groupe privé. Pour accéder au groupe privé, c'est pas compliqué, il y a deux solutions, soit dans la formation, donc vous accédez à la vidéo de bienvenue. Donc juste en dessous, vous pouvez cliquer sur un bouton pour accéder au groupe privé et donc faire une demande. Ou alors vous m'ajoutez en ami sur Facebook, donc Nathalie Krebs, ça s'écrit K-R-E-B-S. Euh, et donc euh, vous me dites simplement en message privé, Nathalie, je viens de m'inscrire à cette formation-là. Peux-tu m'ajouter au groupe privé Et moi, je le fais sans problème, euh, donc le plus rapidement possible. Sachez que si vous ne le faites pas, il se peut que des fois, j'ai plusieurs inscriptions euh, le même jour et que du coup, je, je vous zappe un petit peu parce qu'il y a eu plein plein de choses qui s'est passé ce jour-là ou j'ai eu ma fille malade ou des choses comme ça. Et donc, du coup, il se peut que euh, moi, je ne vienne pas vers vous pour euh, vous inscrire au groupe privé. Donc, faites bien cette démarche de me contacter pour que je vous ajoute. Et là, ce sera fait rapidement. Tout ça, c'est pour essayer juste euh, que je ne perde pas un temps fou sur des petites choses finalement qui peuvent être faites de manière différente. Voilà, si vous vous impliquez un petit peu plus, j'ai nettement moins de travail et donc je peux me consacrer, me consacrer d'autant plus à vous, à rajouter du contenu, à vous corriger plus longuement et toutes ces choses-là. Alors, une autre question qui revient sans cesse, je n'en peux plus. <rire> je suis désolée de vous dire ça, hein, mais tout le monde me pose cette question. Est-ce que la formation est reconnue par l'État ça cette phrase n'a aucun sens, <rire> puisqu'en fait, ce qui est seulement reconnu par l'État, alors déjà, reconnu par l'État, ça ne veut rien dire. Alors, est-ce que la question, c'est est-ce que c'est un vrai diplôme Le vrai diplôme, il faut savoir que c'est le CAP. Donc, le CAP, ça met deux ans, euh, ou un an en accéléré, si vous avez déjà euh, votre bac, tout ça à côté. Euh, mais, à part ça, il n'y a que le diplôme niveau 5 ou RNCP. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pour l'instant en France qu'une seule personne qui le propose et ses formations sont extrêmement chères et uniquement en centre. Donc, si vous avez envie d'aller chez elle, ok. Mais qu'est-ce que ça va changer pour vous? En fait, le fait d'aller là-bas et de passer l'examen là-bas sur place, il faut déjà avoir fait six semaines de formation là-bas. Puis, encore une fois, repayer l'examen là-bas, en sachant que chez moi, l'examen est inclus dedans. Même si vous le passez plusieurs fois, il n'y a pas de surcoût. C'est moi qui prends les frais en charge et vous le passez de chez vous, en plus l'examen. Donc, pas de déplacement, pas de frais, pas de garde, pas de nounou, pas de choses comme ça. Il suffit juste de vous bloquer 3 heures, c'est tout. Donc, euh, c'est hyper simple. Tout ça, je l'explique également dans la formation. Euh, donc, si vous avez envie de le faire, très bien. Ok, vous serez prothésiste ongulaire tout court. Et vous pourrez faire toutes les choses qu'une prothésiste ongulaire fait et couper les cuticules. La seule différence qu'il y a avec donc le certificat que je remets et que 99, etc. Euh, formatrices en France proposent, c'est en fait un certificat qui va vous permettre euh, donc déjà d'ouvrir votre entreprise. D'ailleurs, il faut savoir que vous n'avez même pas besoin de formation pour ouvrir votre entreprise, mais que pour moi, c'est essentiel pour réussir. Parce que sinon vous allez payer des frais pour ouvrir votre entreprise pour finalement échouer puisque vous n'avez pas les connaissances nécessaires pour faire ce métier. C'est un vrai métier, attention, hein. c'est pas euh, bricoler, c'est pas à la portée de la première venue. Il faut vraiment des vraies connaissances, de la vraie technicité, et ça, ça s'apprend avec des vrais cours, avec des personnes qui ont déjà euh, donc le niveau. Donc moi euh, j'ai un, un bac scientifique et un BTS esthétique cosmétique et je me suis fait former en Allemagne dans un centre qui forme des formatrices. Et ça fait 14 ans maintenant que je suis dans le domaine et que je pratique. Donc je pense que j'ai quand même une expertise assez importante pour euh, vous enseigner tout ça. D'autant plus que je me forme au marketing, à la publicité et à toutes les choses qui font que vous allez réussir. Donc ça c'est encore une fois une particularité que les autres ne font pas. Et en plus de ça, je suis une personne hyper bienveillante et hyper proche de mes élèves. Et encore une fois, ça c'est quelque chose que des fois on ne retrouve pas ailleurs. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. Euh, du coup... Vous allez être prothésiste ongulaire sans manicure. Sans manicure, ça veut simplement dire que vous n'avez pas le droit de passer la barrière cutanée. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de couper les cuticules. Donc, pas de manicure russe. Tout simplement, c'est la seule différence. Vous avez le droit de dépolir la surface de l'ongle, vous avez le droit euh, de, de faire plein de choses. Vous n'avez pas le droit par contre de faire de gommage ou de masque sur les mains. Mais honnêtement, ce n'est jamais demandé. Ce n'est plus du tout demandé. C'est ce qu'on faisait il y a 15-20 ans. Euh, on ne le fait plus actuellement. Très très très peu demandent des manicures. Ils vont toutes demander une peau gel ou ces choses-là. Autre question que je n'ai pas notée sur ma feuille mais je viens d'y penser, euh, est-ce que tu formes au gel et à la résine Alors il faut savoir une chose, c'est que je ne forme que au gel et je ne formerai toujours que au gel. Pourquoi ça Puisque en fait la résine, donc ce qu'on appelle également acrylique, euh, où on mélange donc de la poudre et un monomère, en fait c'est extrêmement toxique pour la santé. Il faut savoir que 14% des personnes en moyenne qui travaillent avec ces produits en quelques mois deviennent totalement allergiques aux produits et doivent arrêter euh, donc de faire ce métier. Et ce serait vraiment très dommage. D'autant plus qu'il peut y avoir des problèmes assez grave au niveau des poumons de la peau de l'eczéma des choses comme ça et, euh, et en plus vous pouvez avoir plus de problèmes avec vos clientes donc je ne conseille absolument pas de travailler avec la résine d'autant plus que vous allez voir que ça sent extrêmement fort et que les clientes détestent ça donc non le gel ne tient pas moins bien que la résine un gel bien fait tient tout aussi longtemps voire mieux que la résine. Moi, je ne travaille qu'avec des produits hypoallergéniques sains, qui ont été voilà testés, approuvés par mes élèves et par moi-même. Ils tiennent extrêmement bien. Pas le besoin de nail prep, pas besoin de... Euh euh, de, ah j'en utilise jamais de primer, du coup j'avais le nom qui, qui m'est sorti de la tête, pas besoin de nail prep pas besoin de primer, juste le gel de base, vous allez économiser déjà deux étapes et en fait il faut savoir que le primer c'est en fait des acides, les acides c'est pas bon, moi tous mes produits sont sans acides, j'ai même des vernis semi permanents, euh, donc qui sont ultra sains, qui peuvent même être utilisés sur femmes enceintes, même des, des gens qui ont des problèmes, tout ça parce qu'ils sont 5 big free c'est à dire tous les produits nocifs on les a enlevés de ce produit là, c'est qui est 3 en 1, c'est-à-dire pas de base, pas de finition, enfin voilà, si vous voulez en savoir plus sur ces produits-là, j'ai fait plein de vidéos sur le sujet, c'est les vernis 3 en 1 Freedom, vous les retrouvez également sur le site, euh, donc international. internationalcom si vous êtes intéressé par ça, c'est des produits qui peuvent s'utiliser en tant que vernis, vernis semi-permanent et gel de couleur, donc d'autant plus vous faites des économies. Euh, voilà, donc reconnu par l'État, euh, vous pouvez ouvrir votre entreprise en vous inscrivant en tant que euh, prothésiste ongulaire sans manicure. Et donc, vous pouvez bien sûr ouvrir votre entreprise, que ce soit avec ma formation, avec une autre ou même avec aucune formation. Si vous avez un problème à la chambre des métiers, il faut leur donner les textes euh, qui, qui disent bien qu'on n'a pas besoin euh, de diplôme officiel, reconnu par l'état comme le CAP, puisque même dans le CAP, on apprend quasiment rien sur les ongles, on n'apprend pas du tout la peau gel, un tout petit peu la résine à l'époque, mais on n'apprend quasiment rien. Donc même si vous faites un CAP, vous n'aurez pas les connaissances pour être prothésiste ongulaire. Pas du tout, il faudra de toute façon faire une formation dans ce domaine. Je vais essayer d'avancer un peu plus vite parce que je vois qu'on est déjà à 19 minutes. Alors... Euh... Alors, puis-je suivre la formation même si je n'habite pas en France Oui, tout à fait. Comme je l'ai dit au départ, j'ai des élèves du monde entier. Et euh, même avec le décalage horaire, ça ne pose pas de problème puisque vous accédez à la plateforme, donc au cours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Quand vous avez une minute de libre, vous pouvez aller voir un cours et euh, vous entraîner en même temps. ou décidez de, le, de regarder tous les cours, mais ça je vous conseille pas, et de reprendre après euh, au début, et puis de vous entraîner. Vous pouvez mettre les vidéos sur pause, faire l'étape, relancer la vidéo, revoir. Vous pouvez remettre la vidéo au départ. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en centre, vous voyez la technique une ou deux fois, ça va très très vite. Et ensuite, si vous ne savez plus, euh, si vous n'êtes plus sûr, il faut, en fait, il faut euh, il voilà. faut prendre énormément de notes et des fois, les notes, ça suffit pas. Là, on a le visuel où vous pouvez y accéder quand vous voulez. Vous avez un accès illimité à la formation. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de d'avoir exactement les bons gestes. Si vous n'êtes plus sûr, vous regardez à nouveau la vidéo. Tout simplement. Donc, oui du monde entier et la correction se fait ben finalement vous mettez euh, vos poses donc une photo de vos poses alors avec plusieurs angles comme ça euh, comme ça euh, pour voir le bombé enfin voilà différentes euh, photos de des ongles que vous avez fait vous les publiez sur le groupe privé de formation et là donc je vous corrige les autres élèves donnent également leur avis si elles ont envie encore une fois là j'ai une élève qui a dit oui mais personne vient commenter ma photo mais il faut savoir que chacun a sa vie moi je n'oblige absolument pas à mes élèves à commenter euh, toutes les photos parce que sinon elles y passent deux heures par jour et euh, voilà c'est le temps que moi-même je passe pour corriger tout le monde donc deux heures par jour environ euh, en sachant que je fais énormément de, de choses à côté euh, donc euh, je ne force absolument pas les élèves à euh, venir commenter les autres poses des autres élèves Donc certaines le font parce qu'elles en ont envie et tout ça Il faut toujours que ça reste euh, quelque chose d'agréable pour vous et surtout pas une contrainte Moi je suis vraiment zéro contrainte, 100% liberté Donc en fait euh, ce sera vraiment quelque chose de, de très très simple mais il ne faut pas non plus trop exiger des autres c'est moi qui vous corrige, c'est pas les autres filles il faut bien se, se souvenir de ça et il faut savoir que j'ai une vie à côté également aussi que je fais des vidéos pour Youtube Instagram, pour que je fais mes montages que je prépare les commandes que je vais à la poste, que je suis une maman donc j'ai aussi une petite fille de 5 ans euh, euh, voilà, qui me demande énormément d'attention je fais la cuisine, je fais mon ménage je voilà, j'ai une vie normale on va dire et de temps en temps je sors marcher également pas trop en ce moment puisque je travaille 7 jours sur 7 pour vous accompagner au maximum mais il faut savoir qu'au moins une fois par jour je viens sur le site corriger toutes les pauses de la journée euh, si je n'y arrive pas dans la journée j'essaye de le faire le lendemain matin parce que des fois j'ai des problèmes, là j'avais ma fille, mon copain qui était malade, j'ai perdu mon petit chien euh, enfin, c'était très très compliqué donc euh, voilà il y a des jours comme ça où je ne peux vraiment pas puisque euh, là c'était jusqu'à 2 heures du matin euh, j'ai dû être euh, voilà, j'ai dû... <rire> dû être forte pour tout le monde et donc du coup euh, ces jours là honnêtement à 2h du matin je suis un peu fatiguée il faut que je dorme donc dans ce cas là je vous corrige le lendemain matin dès que je peux voilà. Euh, autre question, comment se fait le règlement Donc ça, j'en ai déjà parlé. Euh, Peut-être être financé, c'est-à-dire est-ce que euh, bah, Pôle emploi ou quelqu'un peut me la financer Ça dépend, ça dépend vraiment de votre situation. Euh, il faut savoir que Pôle emploi, déjà si vous êtes à Pôle emploi, vous ne cotisez pas. Donc si vous ne cotisez pas, vous avez peu de chances finalement d'être remboursé au niveau de la formation. Mais euh, ce qu'il faut savoir également sur Pôle emploi, c'est que c'est une entreprise privé, ce n'est pas une entreprise de l'État. Donc, en fait, euh, il y a des budgets au début de l'année et chaque pôle emploi de chaque région, même de chaque ville, a un budget différent et la loue de manière différente selon les pôles emploi, selon les agences. Et si vous allez voir euh, voilà, une personne, je ne sais même pas comment ça, ça s'appelle, un conseiller ou voilà quelque chose comme ça, qui, qui va euh, donc traiter votre dossier, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent les conseillers, c'est des personnes qui débutent, euh, qui étaient eux-mêmes en recherche d'emploi, qui ont été embauchés par pôle emploi. Donc souvent, ces personnes-là ne sont pas habilités à vous dire oui ou non. Donc, essayez toujours d'aller le plus haut possible et de demander euh, aux responsables de l'agence euh, si c'est possible, à quel montant vous avez droit au maximum et toutes ces choses-là. Vous pouvez vous inscrire à la formation. La date d'inscription ne vaut pas la date de début de formation. On peut mettre la date de début de formation plus loin, tout simplement puisqu'en fait, vous allez devoir regarder les cours euh, donc dans cette période de formation pour pouvoir espérer être financé. Si vous n'arrivez pas à avoir le financement, je propose de toute façon un règlement en 12 fois maximum qui vous permet d'échelonner vraiment et de rentrer un petit peu d'argent euh, et de financer comme ça la formation en attendant. Alors là j'ai une question en rapport, je vais la dire un peu plus tard. Euh, donc voilà si vous êtes, donc on reste dans le financement si vous passez, si vous êtes déjà euh, esthéticienne, que vous avez déjà une entreprise dans le domaine de la beauté que vous, vous avez déjà cotisé euh, donc ça c'est très important aussi, hein. vous pouvez pas débuter le jour d'après demander un financement ça va, ça va pas trop être euh, possible, euh, mais si vous avez déjà cotisé ou si vous êtes salarié que vous avez déjà cotisé, il est en, en, éventuellement possible de passer par un autre organisme si vous êtes esthéticienne ou dans le domaine de la beauté, euh, coiffeuse ça il est possible de passer par le FAFCA, et donc dans ce cas là en général euh, une grande partie est prise en charge voilà mais euh, faudra faire les démarches et tout ça je vous l'explique donc dans l'information de base euh, alors, j'ai déjà un travail, des enfants, puis j'y arrivais. Ça aussi, on me le demande tout le temps. Alors oui, j'ai des élèves dans la formation qui ont un travail. J'en ai qui ont plusieurs enfants, jusqu'à 10 enfants. Oui, vous <rire> avez bien entendu, jusqu'à 10 enfants. Et euh, j'ai des personnes au RSA, j'ai des personnes qui sont euh, vraiment dans des situations pas évidentes et qui y arrivent. Tout va dépendre de votre motivation, de votre implication. Je suis sûre que vous pouvez vous dégager, ne serait-ce qu'une heure par jour voire deux heures par jour, si vous appelez le film du soir, si vous appelez les infos, les choses comme ça, que, quand vos enfants sont couchés, je pense que vous les couchez pas à minuit, donc quand vos enfants sont couchés, par exemple vous les couchez à 20h, 21h, moi ma fille je la couche à 21h par exemple, et après ça vous pouvez largement avoir deux heures, pour faire tout ça. Voilà, si vous ne trouvez même pas ces deux heures-là par jour, c'est que finalement, vous cherchez plus des excuses que des solutions. Et moi, je ne veux que des personnes ultra motivées. Les personnes qui vont sans cesse me dire « Mais Nathalie, mais je sais pas si je vais y arriver, tout ça... » Je veux bien, voilà, les coacher une fois, deux fois, trois fois, mais quand c'est récurrent, quand deux fois par semaine, trois fois par semaine, j'ai les mêmes personnes qui me disent, oui, mais Nathalie, j'ai pas l'impression de progresser. Alors que la personne progresse, qu'elle est vraiment douée, même des... souvent elle est plus douée que la moyenne, mais qu'elle est juste trop perfectionniste. Elle veut juste avoir les connaissances de 10 ans en une semaine. J'ai envie de dire, c'est pas possible. Et ces gens-là, je n'ai plus envie de perdre mon énergie avec ces gens-là, puisque c'est les gens. Ça va être 2-3 élèves sur 300 qui vont me prendre 50% de mon temps. Donc pour moi, ce n'est pas acceptable de passer tout mon temps juste pour rassurer les gens. Alors bien sûr, quand c'est un coup de mou, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, vous mettez un message sur le groupe privé et vous allez avoir 50 personnes qui vont vous dire « Mais non, lâche rien, elles sont bien tes pauses, euh, sois confiante. Moi aussi, j'ai rencontré ce problème mais j'ai réussi à le dépasser. » Et là, on est tout de suite hyper reboosté. C'est ce qui fait aussi la force du groupe. Mais si sans cesse, vous cherchez des excuses et tout, à la limite, je préfère vous sortir de la formation que de vous garder parce que je sais que de toute façon vous échouerez. Puisque vous, vous n'avez pas l'état d'esprit pour réussir. Si vous n'avez pas cet état d'esprit, ne me contactez pas s'il vous plaît. Voilà, ça c'est dit. Euh, alors je peux, être un, je peux sembler un peu dur comme ça, mais vraiment ça me, ça me prend énormément d'énergie. Et je veux garder cette énergie pour ce qui est essentiel pour moi. Euh, voilà, peut-on exercer sur main d'entraînement et quels sont les points positifs et négatifs Je vous conseille de commencer sur main d'entraînement, mais très rapidement passer sur vous. Pourquoi Puisque la main d'entraînement, c'est super, on l'a tout le temps à portée de main, euh, elle va pas se plaindre si vous lui faites mal, mais c'est aussi un inconvénient. Puisque justement, il n'y a pas euh, donc de, de douleur associée si vous limez les cuticules, si vous coupez la peau, toutes ces choses-là, et donc du coup, vous n'allez pas pouvoir vraiment beaucoup progresser euh, à ce niveau-là. Donc je vous conseille de mixer les deux, c'est-à-dire dans un tout premier temps, travailler sur main d'entraînement et sur vous, parce que finalement, c'est sur vous vous, vous allez sentir le mieux et ensuite quand vous vous sentez prête vous passez sur modèle puis les clientes une fois que vous avez ouvert l'entreprise alors peut-on percevoir de l'argent des modèles euh, si on n'a pas encore ouvri, ouvert une entreprise alors je suis un peu mitigée là-dessus il ya en fait il n'y a pas de loi qui dit que oui ou non euh, j'ai posé la question euh, à la chambre des métiers ils m'ont dit que lorsqu'on est en formation on a une sorte de dérogation mais c'est pas officiel euh, comme quoi on aurait le droit de percevoir jusqu'à une certaine somme par an en l'occurrence là c'est à peu près 1000 euros par an mais je ne veux pas que vous partiez sur ce principe là pour vous dire euh, je vais tirer au max et euh, seulement ouvrir mon entreprise après. J'ai vraiment envie que vous disiez, je, mon projet je veux vraiment le faire puisque je ne veux que des filles ultra motivées dans cette formation, les autres ne m'intéressent pas je veux vraiment le faire donc je prends le petit risque d'ouvrir tout de suite mon entreprise, donc très rapidement après l'ouverture, peut-être un mois après, et dire, bah oui, je demande un petit peu plus euh, peut-être euh, de participation, mais au moins je sais que je suis en règle, je suis dans les clous et euh, je n'ai rien à craindre. Donc moi, ce que je veux, c'est vraiment que vous soyez clean à tous les niveaux, comme moi je le fais pour mon entreprise, et je veux que au moins comme ça vous dormiez sur vos deux oreilles et que ce soit euh, plus cool pour vous. Ce qu'il faut savoir, très très bonne nouvelle euh, donc apparemment depuis janvier 2019, j'ai eu l'info euh, de quelqu'un, il faut que je le vérifie encore par moi-même, mais apparemment on aurait la possibilité d'accéder à l'ACRE, c'est-à-dire une exonération des charges, c'est-à-dire qu'on ne paye rien, donc pas grand-chose, euh, la première année quand on ouvre une micro-entreprise actuellement. Avant il y avait des conditions, donc avoir soit entre 18 et 24 ans, soit, euh, voilà, il y avait différentes conditions comme ça, il y avait toute une liste. Et donc, tout le monde ne pouvait pas avoir ce donc cette aide ACRE. Et apparemment, maintenant, c'est le cas. Donc, si c'est le cas, quel est le risque finalement que vous ouvriez votre entreprise Au pire, vous essayez pendant un an. Si vous voyez que ça donne rien, bah, vous la fermez. Et puis, euh, ce sera pas plus compliqué que ça. Vous aurez perdu quoi, 50 euros peut-être pour euh, pour les démarches, mais c'est vraiment trois fois rien. Et, euh, et du coup, au moins, vous allez pouvoir sereinement percevoir de l'argent de vos modèles et très rapidement donc euh, les transformer en clients. Moi ce que je conseille c'est toujours euh, pas de dire ben bah, voilà je demande une petite participation de 10 euros dites mon prix sera de 40 euros mais pendant 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois c'est vous qui déterminez je propose 50% de réduction et si, par exemple, euh, ben, tu m'amènes euh, des, des euh, clientes par la suite, eh bien on pourra rester sur ce prix euh, de 50%. C'est-à-dire, par exemple, elle, elle va pouvoir rester à 20 euros, par exemple, si chaque mois, elle vous ramène une nouvelle cliente. C'est une petite astuce fidélisation que, euh, que j'aborde dans la formation, par exemple. Euh, peut-on percevoir de l'argent ça je l'ai dit doit-on filmer ces pauses pour la correction non, comme je vous ai dit simplement, euh, moi en vidéo j'arrive à voir quelle étape a été mal faite, là vous allez vous dire mais Nathalie t'es pas magicienne, t'es pas à côté de moi en fait j'ai une telle euh, maîtrise du métier que je sais simplement sur une photo si votre gel de base a été bien appliqué puisque si c'est le cas l'ongle ne va pas se décoller si vous avez des décollements on va chercher les, so les, les choses qui ont été mal faites et donc là on trouvera les solutions euh, et je vais surtout vous euh, dire au niveau de l'image ce qui a à changer parce que bien souvent quand il y a un problème de décollement c'est souvent un problème soit de l'image soit de catalyse et donc dans ce cas là on va travailler sur ça euh, combien de remises sur les produits pour les élèves Alors, je propose une remise euh, de 20% sur les kits aux élèves qui s'inscrivent chez moi par contre euh, je ne peux pas proposer de remise à celles qui n'ont pas une société tout simplement puisque en fait moi j'ai déjà 20% de tva donc que je reverse à l'état et je ma marge est vraiment minime c'est à dire que je ne fais que 1 ou 2 euros par produit des fois quelques centimes donc je ne peux pas en plus euh, finalement euh, faire des réductions pour mes élèves puisque en fait je veux proposer déjà les produits au meilleur prix à tout le monde et donc euh, je veux pas qu'ils soient trop chers et donc ils sont pas plus chers que la concurrence mais par contre euh, ils vont beaucoup mieux tenir et ils sont hypoallergéniques alors après ce sera un choix euh, pour vous euh... Au bout de combien de temps euh, obtient-on le certificat Encore une fois, ça va dépendre de vous. Si vous vous entraînez beaucoup, euh, tous les jours, tout ça, ça peut aller très très vite. J'ai des élèves, au bout d'un mois et demi, elles ont eu le certificat. Elles faisaient des pauses magnifiques. Il y en a d'autres, ça a mis un an. Il faut vraiment euh, voir, c'est si au cas par cas, suivant, euh, si vous arrêtez entre temps parce que vous êtes enceinte, parce que vous avez une maladie, parce que si ou ça. Il y a des choses dans la vie qui font qu'on peut avoir une pause pendant un mois, deux mois, trois mois, six mois. Et moi, je vous accueillerai toujours encore dans la formation si vous voulez la continuer après. Et donc, dans ce cas-là, ben le... moi, je n'impose pas de date. Pour le passage de l'examen. Pour passer l'examen, c'est très simple, vous me dites euh, « Nathalie, je veux passer l'examen, est-ce que je peux le faire lundi après-midi à 15h » Moi, je dis « Ok, pas de souci. » À 15h, je vais envoyer la pause à reproduire et donc elle aura 3h, donc l'élève a 3h pour reproduire la pause sur ses deux mains à elle ou sur euh, des mains euh, donc d'une du, cliente. Euh, ou alors une heure et demie pour faire qu'une seule et ensuite euh, à l'issue de ça on m'envoie une dizaine quinzaine de photos sous tous les angles là je corrige soit je valide soit je valide pas si je valide pas pas de souci on recommence euh, on, mais on recommence plus tard là je demande vraiment à ce que l'élève travaille en fait ce qui n'a pas été maîtrisé durant cette pause là et donc du coup euh, la fois d'après ben ça se passera en général nettement mieux donc si on l'a pas la première fois il y a environ 30 30 à 40% des personnes qui l'ont la première fois. Les autres sont un peu trop pressés parce que souvent il y a l'effet de groupe qui fait « Ah, j'ai réussi mon examen !» Du coup, il y a tout le monde qui veut tenter alors qu'elles euh, qu n'ont pas encore les, euh, les connaissances nécessaires. Du coup, ben, voilà ça me fait un peu mal au cœur mais je suis obligée de, de dire non puisque le, le niveau n'est pas là. Je veux que quand on, soit, euh, quand on reçoit l'examen, euh, que ce soit vraiment... Parfait. Je veux pas des choses approximatives, des choses où il y a encore des choses à corriger parce que c'est pas pro quoi. Moi je veux vraiment quelque chose de carré, pro, vraiment beau. Et donc je préfère refuser que de dire ouais ok tu l'as et puis de le donner comme ça quoi. C'est pas un... voilà c'est pas un diplôme Bonix comme on disait dans le temps. Euh, voilà. Alors. À combien de filles ont créé leur entreprise après cette formation alors ça c'est très très difficile à dire comme je vous l'ai dit on est à peu près 300 dans la formation il euh, y en a qui restent les 6 mois il y en a qui restent un peu plus longtemps dans la formation et bien souvent elles créent leur entreprise une fois qu'elles ne sont plus dans la formation donc elles reviennent pas forcément vers moi pour me dire j'ai créé mon entreprise ou pas mais il euh, y a énormément de filles euh, donc, qui ouvrent leur entreprise suite à cette formation. Je ne pourrais pas donner de chiffres exacts, mais il y en a bien plus qui réussissent avec ma formation que des formations en centre, où bien souvent, il y a environ, alors il y, a, il y avait une statistique comme ça, je ne sais plus où je l'ai vue, entre 70 et 80% des filles qui font des formations en centre ne n'en font pas leur métier. Chez moi, c'est plutôt l'inverse, c'est entre 70 et 80% des filles qui en font leur métier, qui ouvrent leur entreprise et qui arrivent à en vivre. Donc voilà, après c'est à vous de choisir, hein. moi je ne vous incite pas, je vous donne juste euh, les différents points pour comparer. Euh, voilà tout ça comment créer son entreprise, donc tout ça je l'explique dans la formation, tout ce qu'il faut faire, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Alors après, il y a le domaine de la peur. J'ai peur de ne pas y arriver à distance, j'ai peur de gaspiller mon argent, j'ai peur que ce soit une arnaque, euh, J'ai, enfin voilà, toutes ces choses-là. Alors la peur, encore une fois, c'est une question d'état d'esprit. Si vous n'arrivez pas à dépasser cette peur-là, j'ai envie de dire, vous ne ferez rien dans votre vie. Donc, autant vous dire tout de suite que votre vie ben, va continuer comme elle est actuellement. Et si elle ne vous convient pas, ben, que dans 10 ans, si vous avez toujours la même vie, ça ne vous conviendra toujours pas. Donc, au bout d'un moment, il faut sortir de sa zone de confort. faut essayer de se donner un petit coup de pied aux fesses pour essayer. En plus de ça, je vous, je vous mets une garantie, c'est-à-dire vous avez une garantie si la formation ne vous convient pas. Alors, elle était toujours de 7 jours. Je vais la prolonger à 14 jours pour que vous ayez vraiment le temps de voir les modules tester, tester le groupe privé voir si ça vous convient et j'ai extrêmement peu de personnes euh, qui finalement décident de quitter la formation et j'ai la plupart des filles qui décident de quitter la formation parce qu'en fait elles, elles ont été euh, soumises à des avis contraires par l'entourage dire mais tu vas pas y arriver tout ça, ce qui fait qu'elles ont perdu un peu confiance en elles et donc elles ont voulu arrêter cette formation avant même finalement de, de vraiment la connaître et souvent avant même de tester le groupe privé. Et du coup, ces gens-là m'ont dit « Mais écoute, Nathalie, euh, quelques semaines plus tard, je regrette de plus être dans la formation. Est-ce que tu m'autorises à revenir ?» Alors là, je dis « Oui, mais à une condition, c'est que maintenant, euh, tu t'y tu mets à 100% et que tu te donnes voilà vraiment euh, les moyens d'y arriver et tu n'écoutes plus les personnes qui te disent que tu n'y arriveras pas. Parce que leur vie, c'est leur vie. Ta vie, c'est ta vie. Tu la vis maintenant. » Il faut pas attendre 10 ans pour réaliser ses rêves. C'est maintenant, aujourd'hui. Et ça, il faut en avoir conscience. Donc, si vous avez peur, donnez-vous un coup de pied aux fesses. Faites des choses que vous ne faites jamais pour entraîner votre cerveau à faire des nouvelles choses et pour arrêter d'avoir autant peur. Et si vraiment vous êtes trop bloqué, eh ben j'ai envie de dire bah, « bah continuez votre vie telle qu'elle est hein. ». Et puis voilà, c'est un choix personnel à faire. Moi-même, il faut savoir que j'étais bègue quand j'étais petite, je ne parlais pas à l'école. Euh, je n'arrivais même pas à dire le mot « maman euh, » pendant un an, je n'ai pas parlé. Euh, tout simplement parce que j'étais terrorisée, j'avais une peur, panique de tout. Euh, il faut savoir que peut-être bientôt euh, je ferai des conférences devant plus de 500 personnes et que là je passe régulièrement en vidéo. C'est des choses qui n'étaient pas évidentes pour moi au départ, mais j'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé sur mes peurs et ça a complètement changé ma vie. Donc si vous voulez changer de vie, il faudra travailler sur vous et ça c'est essentiel. Et la formation confiance en soi et succès va vous amener tout ce, que, tout ce qui m'a servi à moi-même, les, tous les outils que j'ai utilisés pour moi, pour me libérer de la pression des autres, pour accepter, pour m'accepter, pour m'aimer, pour pour faire en sorte que je crois en moi, que j'arrive à finalement voir grand, plus grand que ce que je m'autorisais à, à voir pour moi. Et finalement, ça a réussi. Donc euh, voilà, cette formation-là est vraiment pour moi euh, hyper, hyper importante, si vous avez beaucoup de peur. Peur de ne pas trouver la clientèle. Encore une fois, tout est expliqué dans la formation. Si vous suivez les choses, vous y arriverez. Mais il faut se donner les moyens. Il ne faut pas seulement compter, ouais, ben j'ai mis un truc sur mon fil d'actualité Facebook, j'ai pas de résultat. Ben oui, ben c'est normal. Le fil d'actualité Facebook, il faut savoir qu'il y, qu y a un algorithme qui fait que pratiquement aucun de vos amis voit vos publications. Il faut le savoir. Hein. Euh, Peut-être un ou deux cent maintenant. Donc il faut faire, il faut passer par de la publicité. Et euh, voilà tout ça. C'est des choses à savoir, mais on pourra le, le mettre en place, bah, une fois que vous aurez toutes les connaissances dans la formation. Euh, j'ai envie de suivre la formation, mais je n'ai pas les moyens, pas le temps. Je ne suis pas douée. Tous les... Je n'ai pas, je ne peux pas. Encore une fois, c'est la peur qui parle. Et là, j'ai envie de dire... Stop, les excuses, je n'en veux pas. Si vous cherchez des excuses, tant mieux. Trouvez-vous toutes les excuses du monde, ne faites rien de votre vie. Et puis, euh, passez totalement à côté, vous n'apprendrez rien. Et puis, vous quitterez cette vie comme vous l'avez commencé. Euh, ou alors, vous arrêtez de chercher des excuses, vous trouvez des moyens. Quand on il y a des, comme je vous ai dit, il y a des personnes au RSA qui trouvent le moyen. Il y a des personnes qui ont plein d'enfants qui trouvent le moyen, qui trouvent le temps. Il y a des personnes qui, qui ont deux, trois boulots, parce que là j'en ai également dans la formation, qui ont plusieurs boulots, qui trouvent le temps, euh, qui se disent bah, « j'ai ces boulots-là pour réussir à me payer mon rêve ». Là, vous ne payez pas une formation, vous payez votre rêve d'une autre vie et vous allez pouvoir accéder à cette autre vie de rêve si vous vous donnez les moyens. Si vous partez déjà des fétistes. Vous n'y arriverez pas, c'est sûr à 100%. Et même si vous n'êtes pas doué au départ, j'ai des élèves qui étaient vraiment, vraiment, vraiment pas doués et qui ont vraiment énormément progressé, qui ont pu avoir euh, donc de la clientèle, ouvrir leur entreprise et qui aujourd'hui sont hyper doués. Donc, c'est pas une excuse non plus voilà, <rire> je crois qu'on a fait le tour on a parlé pendant plus de 40 minutes de toutes les questions que vous avez j'espère que vous êtes, euh, êtes resté jusqu'à là, j'espère que j'ai pu répondre à votre question, si vous avez encore des questions supplémentaires ou si par exemple vous, vous ne savez pas quelle formation est adaptée à vous, alors je l'indique sur le, le site, donc il suffit de regarder chaque formation, j'indique euh, si vous êtes dans tel cas, cette formation vous est adaptée ou pas donc regardez déjà en premier sur le site, quelle formation est plus adaptée pour vous, si vous êtes débutante c'est sûr c'est la formation base et perfectionnement euh, si vous êtes déjà très très doué euh, dans les ongles, que vous avez envie de progresser, ce sera peut-être l'ignile art ou la forme artistique euh, si vous avez très très très peu confiance en vous, je vous conseille de prendre la formation confiance en soi et succès qui euh, fonctionne vraiment très bien les filles qui l'ont pris euh, me disent que ça a vraiment euh, créé des déclics en elles qui ont fait qu'elles ont pu réussir d'autant plus facilement et euh, donc voilà, je pense avoir répondu à pas mal de choses. Euh, si vraiment vous avez envie de me joindre personnellement, c'est possible. Euh, je vais vous mettre euh, sous cette vidéo mon numéro de téléphone personnel. Je n'ai pas de euh, téléphone pro. Euh, vous pouvez m'appeler, mais je vous conseille quand même donc de m'écrire par messenger avant de m'appeler pour être sûr que je sois dispo, parce que voilà, il suffit que je sois dans la voiture ou quoi, je pourrais pas vous répondre ou de me laisser un message. Euh, je ré... alors si c'est pour me poser une question où j'ai répondu dans, que j'ai voilà que j'ai traité dans cette vidéo, j'ai envie de dire c'est peut-être pas utile que je vous le redise au téléphone euh, si euh, voilà si si c'est vraiment une question particulière ou si vous avez juste besoin d'être rassuré parce que des fois on a juste besoin d'être rassuré de parler à une vraie personne parce que oui c'est vraiment moi au téléphone souvent on me dit mais bien Nathalie, euh, souvent on a un peu peur On vous, voit, euh, vous êtes Nathalie Krebs oui oui c'est moi, <rire> donc on peut se tutoyer euh, moi je suis quelqu'un de très très cool j'aime bien tutoyer mes élèves, donc euh, voilà il n'y a pas de raison hein. je pense qu'on est tous euh, une petite parcelle d'un tout donc euh, voilà pourquoi ne pas se tutoyer et, euh, et donc du coup si vous avez envie de, de me contacter juste pour discuter deux minutes avec moi, pour être rassurée ou peut-être parce que la carte ne passe pas, ou parce qu'il y a un petit souci à, à ce niveau-là, ou qu'il y a encore une question vraiment spécifique, je suis là pour vous répondre. Mais encore une fois, voilà, essayez peut-être de me laisser un petit message sur Messenger à Nathalie Krebs, hein, tout simplement. Je vous rappelle K-R-E-B-S, euh, pour me dire voilà, est-ce que est-ce qu'on peut s'appeler euh, Ce serait cool pour moi, euh, voilà, pour pour être un petit peu rassuré. Donc il n'y a pas de problème. Voilà, j'espère que cette vidéo a vraiment pu vous apprendre quelque chose. Euh, allez consulter les témoignages vidéo que j'ai fait de mes élèves, ça va vous permettre aussi d'être rassuré à ce niveau-là. Euh, N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, donc à yournails -du bas. International ou sur Youtube donc Your Nails espace International sur Facebook Your Nails International, vous me trouvez partout sous la même chose, au moins comme ça c'est plus simple et euh, donc comme ça sur Instagram vous allez pouvoir voir les poses de mes élèves, donc si vous vous demandez si ça fonctionne, bah là vous allez voir que oui donc déjà vous allez être rassuré et euh, donc sur Youtube je fais euh, régulièrement des vidéos sur euh, beaucoup de thèmes qui ont à voir avec donc les ongles la confiance en soi, le nail art le succès et toutes ces choses-là donc suivez bien mes vidéos YouTube pensez à cliquer sur la petite cloche pour être averti euh, donc des prochaines vidéos que je poste et, euh, et puis voilà il me reste plus qu'à vous dire un grand merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à très vite, bye